Faut que dessus, faut que tu attends, c'est ça, attends, can you do this voir oh, qu'est-ce que c'est à l'intérieur les amis, c'est incroyable Y'a y a la daronne à Hugo sous le drap. Euh ma daronne ce n'est pas euh, Minecraft hein, désolé Nartax hein. désolé de, de, de dire le délire, mais au moins t'aurais pu dire bonjour, salut mal Attention et voilà! Tant... Waouh! Et qu'est-ce qui se passe? Mon dieu, des pieds! Waouh! Hey, eh mais c'est Nartax! Regardez, c'est Nartax Junior! Waouh! Regardez, c'est Nartax Junior! C'est incroyable! Il suit du cul là pour ce temps! <rire> Alors, pourquoi il y a mon frère? C'est parce qu'on va monter tous les deux ensemble. Parle un mot japonais. Voilà Je me présente Je m'appelle Gabriel Je me présente, je m'appelle euh, Kensei Iori-machi Oh la vache, enculé Putain, j'ai les doigts qui j'ai les doigts moites Alors, le samouraï On l'a les doigts moites Trop de masturbation Devant du hentai Putain, putain, j'ai ma moite Genre, mon pouce, il glissait de ma défense, des fois, j'étais plus défenseur Ouais, ouais, excuse japonais, ouais, ouais Excuse le japonais, il va mourir Ouais, maman, applaudis-moi <rire> maman. maman Maman, ah non, c'est vrai, elle est morte. Alors, je te présente mon pont. Il, il est très joli, hein. Oh, regarde. Oh, les gauche, droite. No no no eh, no eh. on a perdu hein Mais non, il y a toujours de l'espoir pour non. Kadriel. A few moments later. Ils ont plus de points de nous hein. Ouais, mais on l'a gagné, grâce à moi. Oh, GG. On a perdu, hein. Les amis, est-ce que vous savez c'est quoi le 11 Si vous le trouvez, par rapport avec tout ce bordel, vous avez gagné un abonnement gratuit sur ma chaîne Twitch. Waouh, waouh, regardez les amis, nous progressons. Alors maintenant, il faut mettre les 13, c'est-à-dire les roues. Non. Ah putain, ça roule, c'est casse couilles. Pourquoi t'as eu cette idée de merde ah, putain. On galère à peine sur les roues, quoi. Et voilà, c'est tout fait. Même pas besoin de frangin. Hein. Premier truc fait. Bonjour Luffy. Il y en a un des deux qui a raison. Je vous laisse vous battre pour savoir. Alors je vais te tuer Lenny si tu veux. Ah, qu'est-ce qu'on se fait chier, putain. On peut, on peut faire les doublages, hein. Bonjour, alors, euh, j'ai décidé de lancer un site internet. Et je veux mettre ça, et je veux mettre ça comme photoprofil. Oh, trop bien. excuse moi Oh, il est trop beau. Mais, mais ça ne te ressemble pas, monsieur. Oui, mais c'est normal. C'est du photomontage fait par photofiltre. Et j'ai fait ça à la main. Même mieux. J'ai fait vraiment un fait à la main. Il faut sauver Fortin voyons. Il a dit qu'il allait à la retraite, mais pas du tout. Il est en prison. Parce qu'il a dit ta gueule à un simple mec qui voulait lire un petit roman. Mais bon, sinon, euh, vous aimez beaucoup Bob la gueule Bon ok alors je m'en bats les couilles alors <rire> Alors ça c'est ta daron ça bus Alors maintenant va te faire reculer Là tu vas te faire enculer. Non je veux pas cette photo Et toi va te faire reculer <rire> Alors voici mon diaporama Bon je change un peu tous les scénarios mais bon j'ai pas d'idée dans la tête Alors le bus euh, Il faut la rouler ici Un peu comme ta mère comme ça Tu vois, ça rentre et ça ressort. Et toi ce petit boule Bah, c'est ma couille. Hein et ça ressemble bien à un pénis en plus. De couille et ensuite tout en haut, c'est un peu la largeur de ma bite. Bon, il y a un autre point aussi au-dessus, mais je sais pas c'est quoi. <rire> bon, j'espère que vous êtes pas débile. Moi, je suis débile <rire> Alors maintenant, il faut aussi sortir le tournevis L. Ou même le tournevis WANWIGI. c'est vrai. Putain, fait. Je me suis fait agresser. Alors, ça avance plutôt bien ce montage les gars. Ouais, <rire> Merci. Il clair, 49. Marche. On va bientôt faire une heure, c'est incroyable Est-ce que c'est nouveau pour vous ou est-ce que ça vous avez déjà vu ou pas Voilà. Quoi. Juste des Sans questions. Jeu, non, c'est notre projet Lenny d'abord. <rire> ah, salut Manu, Manu D'abord c'est monsieur le président, d'abord. <rire> voilà, la petite blague de Manu quoi. En attendant, euh... on galère Je On galère Je <rire> Je... je c'est pas mon siège, regardez. Je suis... Euh, par terre là. <rire> non, il fait ça le crash brasdy. <rire> donc... Euh... Ah, c'est normal qu'il n'y a pas les sons sonores ou... Euh... C'est bizarre, j'entends pas le... Regardez, je fais le son il fait... Voilà, donc là, c'est samedi. Elle, elle me dit que je suis à 2%. C'est-à-dire que je suis une grosse merde. T'es con. Ouais, il y a une flamme. Waouh, waouh, waouh. Donc euh, préparez-vous au nombre de... Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh. Ah, salut Salut Marco comment ça, ça va? Waouh! Salut, waouh, waouh, waouh, waouh, wow, wow. Trop simple. <rire> voilà, je respecte même pas, je suis sur lui. Ah d'accord, je suis mort. Waouh, <rire> waouh, waouh, waouh, waouh. Waouh! Hey, Et le badam. Et hey. ulboga, ulboga, ulboga, Où Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Wow waouh waouh waouh waouh ou waouh waouh ou ou ou ou wow wow ou ou ou ou waouh waouh waouh waouh waouh waouh waouh wow waouh waouh waouh waouh waouh waouh wow waouh ou wow wow waouh ou ou ou wow waouh waouh waouh wow waouh ou wow wow wow ou wow wow wow wow ou waouh waouh waouh waouh waouh wow wow wow wow wow wow là il faut oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. hop on n'a pas le temps hop ah waouh waouh waouh waouh waouh bah super crêpe waouh waouh la vache waouh waouh waouh waouh waouh waouh waouh non waouh waouh waouh waouh waouh waouh waouh waouh waouh waouh waouh Wow! Wow! Wow! wouah wouah! Hop là! Et hop là, et wouah! Pas le temps. Wouah wouah! Wouah wouah wouah wouah wouah wouah wouah wouah wouah wouah wouah wouah wouah wouah wouah wouah wouah wouah Wouh wouuu Ah c'est bizarre là on a entendu le Wow wow, wow Bon lui c'est simple Wow je suis sur au-dessus des rageux Wow, wow. C'est bon bah, du coup, il reste plus que la dernière étape. On va réussir, les amis. C'est incroyable. Voilà. <rire> Réflexion de Lenny. Euh, L'outil. Ah, voilà, c'est. Euh, voilà, c'est. un sorte de tournevis. Voilà. Voilà, c'est une tournevis euh, L. Oh, regardez, comme ça, on fait le L. Et là, on fait le Roi Luigi. <rire> Je vais t'aider. On dit clé MalcisPan. <rire> on va rester sur tournevis L. <rire> regardez ce mouvement incroyable qu'on va faire. Alors, attends. Non, non, non, non. Soulève, soulève, soulève. Descends tout doucement. T'es dans le trou. On galère un peu. Mais en fait pas. Oh! C'est rentré! Oh, je comprends pas. Ah! Attends, je crois que je viens de comprendre. Attends, regarde. C'est en haut. Et ensuite, ça, c'est en bas. Et eh bien voilà. Par contre, c'est le mien. Hein. Alors, par contre, ça, du coup, j'imagine que ça, c'est pour lever le fauteuil. Voilà. Donc, c'est parti pour mes streaming. Ah! Attends, ça, j'ai compris. C'est en gros, il faut le soulever, je crois. Donc, je sais tout ça vient. Ça, ça. Tu vois, Lenny, c'est pour ça. Parce que si vous voulez, attendez, je soulève le fauteuil. Lenny, tu le montres au bout du doigt, quand même. Enfin, non, plus bas, plus bas. Là, voilà. Non, euh. Vraiment le... Putain, c'est pour le mettre ici. Du coup, est-ce que vous avez aimé beaucoup que je galère euh, sur ce montage euh, de fauteuil Est-ce que vous voulez en voir d'autres euh, Peut-être... Eh, non <rire> J'aime pas, moi <rire> On dirait que vous aimez beaucoup des euh, lives originales, mais en fait pas, j'en ferai. Donc, merci à tous de m'avoir soutenu et aussi à regarder notre galère. Allez, maintenant, tu vas te partir, maintenant, toi. Allez, sur ce, des bisous, et on vous met l'attente, en attendant. Bisous Bonjour Alors pourquoi je suis là C'est pour vous donner une petite information qui peut vous intéresser. C'est que j'ai mis un Discord dans la description. Dans ce Discord, vous pouvez parler, vous pouvez vous amuser et aussi jouer avec moi. Parce que souvent j'aime bien faire des Cave et comme ça on rigole bien. Mais aussi d'être au courant des prochaines vidéos, des prochains lives et aussi de vous faire des amis. C'est surtout ça quoi. Mais comme ça vous pouvez vous faire vos propres amis et jouer avec eux en même temps. Donc voilà. Sinon euh, j'espère que t'as beaucoup aimé cette vidéo. T'as qu'à laisser un pouce bleu, un commentaire, un partage et... Abonne-toi si tu, si tu n'es toujours pas abonné, quoi. Bisous